Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu faite à la va-vite parce qu'il y a un truc qui vient de sortir dans la Yugi Sphere. Vous le voyez au titre, bien évidemment. La banlist, pardon, vient d'arriver. Elle est là, ça y est. Je vous laisse la voir, vous allez pouvoir voir ça. Alors, le site RAM à mort parce qu'à mon avis, ça a été officialisé là il y a quelques minutes. Donc, il y a masse personnes qui sont là. Euh, pour le voir à tout prix, euh, ce qui est normal, hein. la banniste on l'attendait tous, on attendait tous de savoir ce qui allait sortir, toutes les nouveautés qu'elle allait avoir, euh, tout ça, tout ça, et j'ai déjà jeté un petit coup d'œil, hein. euh, voilà, euh, dernière mise à jour le 17 euh, janvier, et nous sommes le 17 janvier, et elle est fonctionnelle à partir du 20 janvier, donc bon, le site a un peu de mal, hein, comme vous voyez, il cherche pas intégralement, euh, l'avantage c'est qu'on peut l'avoir en PDF, donc voilà, je l'ai chopé euh, sous format PDF. Donc, on va voir ensemble ce qui a un petit peu changé, même beaucoup j'ai envie de dire, euh, parce que ça va faire mal, ça va faire très très mal. Euh, déjà, on a euh, le Orcust, Horreur de la Harpe qui, qui vient d'être int interdit en fait. C'est donc là une des cartes euh, qui était pas mal jouée dans les decks orcustes hein, Donc voilà, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre orcuste euh, Orcust Horreur de la Harpie exclu, depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres, monstre Ténèbres exclu, le reste de ce tour. cet effet une fois par Bon, après, est-ce que ça va changer beaucoup de choses dans ce deck Je ne pense pas, mais attendons la suite. Ensuite, nous avons le Colosse, euh, oula, le Colosse Dragon du Tonnerre qui est nouveau <rire> et qui vient d'être interdit, la carte fusion des Thunder, j'en ai vendu une il n'y a pas longtemps en plus, euh, là je suis assez surpris par contre, je m'attendais pas à ce que Thunder Dragon se fasse, voilà. après ça fait un petit moment qu'il est dans la méta, donc c'est une surprise sans être une surprise, disons que c'est pas la carte que j'attendais le plus dans, dans cette méta, euh, bon inutile de vous lire la carte, hein, vous la connaissez, c'est une des cartes les plus connues actuellement jouées dans la méta, Donc voilà. par contre euh, on avait une carte qui était limitée qui passe interdite, c'est Electromite Metal Foss Lourd. Alors je sais pas pourquoi euh, cette carte euh, lien a été interdite. Enfin cette carte Link a été interdite. Euh, parce que j'ai jamais vu avant en fait. Donc euh, ça m'étonne. Euh, ça se joue avec les decks pendules. Euh, de... Donc euh, potentiellement ils ont peur que les pendules reviennent avec. Je sais pas. Voilà, je ne veux pas avancer dessus. De toute façon on est juste là pour refaire un check-up et, et lire un petit peu les cartes. Euh, ensuite qu'est-ce qu'on a on a la carte synchro Ible la justicière de la calice du monde donc qui est pareil qui vient d'être interdite euh, elle grosso modo c'est un monstre haut donc synchro un sintoniseur à effet euh, cette carte invoquée par sintonisation vous pouvez euh, ajouter une carte héritage du monde donc c'est pour le deck héritage du monde euh, c'est pour cette calice du monde voilà elle a quelques effets un peu sympathiques donc euh, mais je suis étonné aussi je m'attendais pas à ce que cette carte soit dedans euh, ensuite, on a la Sorcière de la Calamité. Donc, pareil, nouveau, qui vient d'être interdite. Euh, Synthoniseur, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, placez un compteur magie sur elle une fois partout, vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes, puis placez un compteur magie sur un ou plusieurs monstres que vous contrôlez pour chaque carte défaussée. Vous pouvez retirer tous les compteurs magie sur le terrain pour infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque compteur magie retiré. Je trouve pas, honnêtement, que c'était OP de ouf. Mais... 500 points, en fait, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite, mais faut, faut se défausser des cas Donc pour moi, pour moi je, je comprends pas pourquoi les... Si vous avez une idée, n'hésitez pas à aller les commentaires qui sont là pour ça. Mais là, je sais pas du tout. Euh, ensuite, nous avons Azatoth, euh, Entité éloignée, monstre 6 Pareil, nouveau, interdit. Bon. Euh, Deux monstres de niveau 5 pour l'invoquer, 2400 attaques. Vous pouvez aussi invoquer par Excise cette carte en utilisant monstre X6 Entité éloignée que vous contrôlez comme matériel. Non utilisable comme matériel pour une invocation X6. Après que cette carte ait été invoquée par Xyz, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre le reste de ce tour. Cette carte a minimum 3 matériels X6. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Je suis bien content qu'elle se soit pris une bonne liste Parce que... Autant, merci. Autant je l'avais jamais vue avant, autant elle fait mal. Elle n'est pas... Si dur que ça, à, à invoquer en x 6 en plus. Du coup, euh, voilà. Après, on a un deuxième monstre x 6 Et euh, là, bon, je suis assez content parce que vous connaissez... J'ai pas une haine envers ce deck, attention. Mais j'en ai un peu marre. J'en ai, ai eu marre, en fait, de le voir partout à un hein, moment que tout le monde jouait que ça. Du coup, qu'ils se prennent une petite baniste, c'est cool. Un interdit. Salamandrande. Et Talomirage. Mirage. Donc c'est le, le cheval là, de toute façon ça va s'afficher, euh, vous pouvez détacher un metteur de cette carte, invoquer spécialement un monstre salamandre depuis votre deck en position de défense et aussi vous ne pouvez pas activer l'effet, bref, en gros elle permettait de tuto depuis le de deck et, euh, et de remplir le terrain quoi, donc là elle est interdite, interdite Une seule c'était suffisant, Limité mais interdite, c'est fait mal euh, on a la fusion brillante, on va passer aux magies. On a la fusion brillante qui elle aussi vient de passer interdite. Alors, lorsque cette carte est, est activée, vous pouvez invoquer par fusion monstre fusion chevalier gemme depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre deck comme matériel fusion. Mais changez son attaque défense, cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Une fois par tour, vous pouvez défausser une magie jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Le monstre invoqué spécialement par l'effet de cette carte gagne une attaque défense égale à son attaque défense d'origine. On peut activer qu'une fusion brillante partout. C'était pété, mais elle était limitée, elle est passée interdite. Bon. Je pense pas que c'était une qui était demandée. Ce qui va faire très mal au deck euh, Sky Striker ou AA, comme vous voulez. Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Nouveau, interdite. Même pas limité. Interdite. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstro ajoutez une carte assaut de l'air, mobilisation. Et puis votre deck à votre main. Puis si vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, vous pouvez piocher une carte. Elle était beaucoup jouée dans le deck euh, SS, mais... L'interdire quand même, je c'est violent, cette baniste, elle est violente. Euh, danger Nessie, euh, c'est à moi que ça va faire mal parce que mon petit deck danger que je me suis fait chier à avoir <rire> et que j'ai dépensé je sais pas quand même une box dorée pour pouvoir avoir toutes les gardes danger. Nessie, donc pareil, euh, qui était semi-limité, hein euh, Nessie qui était euh, semi-limité et qui passe, bah limité. Donc Nessie, vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, votre adversaire choisit une carte au hasard, bon bref, on a des, si c'est pas cette carte, euh, on l'invoque spécialement, c'est cette carte, elle est envoyée aussi pierre Mais si cette carte est défaussée, on peut ajouter une carte danger depuis le deck à la main, donc ça permettait d'aller chercher un autre monstre danger si elle était défaussée, et dans le cas où elle n'était pas défaussée, de l'invoquer, elle était assez pétée. Donc bon, je comprends qu'elle soit limitée, mais moi ça me fait chier. Euh, Dino Luthor aussi, qui s'est pris euh, une petite limite, euh, Dino Luthor... Euh, Pancraceratops, hein, euh, le monstre euh, pas mal balèze du deck d'Inno faut le dire. C'est votre adversaire qui contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Un monstre en 2006 quand même. Vous ne pouvez invoquer spécialement d'Inno Luthor parce qu'une fois par tour de cette façon. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre d'Inno Luthor, puis cible une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. En fait, Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on est sur un système où, si on veut détruire Negate ou autre, faut qu'on paye quelque part un attribut pour certaines cartes. Et d'autres non. Et j'ai l'impression qu'en fait, si on ne paye pas d'attribut, ça se prend une baniste. Dino, Dino Luther, ben tu payes pas, hein, tu l'invoques spécialement depuis ta main, quoi. Si ton adversaire a plus de monstres que toi. Et derrière, en plus, tu lui pètes un monstre, mais tu ne payes rien en retour. Mais il y a d'autres cartes, par contre, qui font ça et qui sont pas interdites. C'est pour ça que je comprends pas. Sans côté que Dino Luther, c'est pas non plus le truc qu'on voit énormément. Donc voilà, bon bref. Euh, la servante d'Andymion aussi, qui, qui, qui est nouvelle, et qui vient de se faire limiter, hein, un monstre pendule. Donc là aussi euh, c'est plus pour l'effet, vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs servantes vous qu'une fois par tour, etc. Et son effet magique. Euh, ça je vous laisserai aller voir parce que les monstres pendules, je dirais une connerie, si je commence à en parler, je suis pas le roi des pendules. Il Faudrait que je remette mes pendules à l'heure d'ailleurs. C'était de la blague de merde. Allez, c'est parti, on continue avec le roi véritable, Litozagim, le désastre. Et là, c'est un désastre parce qu'elle était, li... était interdite, elle est passée limitée. Et cette carte, elle fait mal commence à 2005-2003. Cette carte est dans votre main. Vous pouvez détruire deux autres monstres depuis votre main ou face recto sur le terrain et ou. C'est-à-dire, en plus, on peut, on peut les détruire, mais au cimetière. Et si vous le faites, on l'invoque spécialement. Et si on fait ça, et que les deux autres monstres détruits étaient terre, vous pouvez aussi regarder lextra deck de votre adversaire et en bannir maximum trois monstres. J'arrive pas à voir, la carte est trop floue. Euh, deux ou trois, j'arrive pas à lire. Bref, des monstres de noms différents. Cette carte est détruite par un effet de carte. On peut invoquer spécialement un monstre non terre de type Wyrm depuis le cimetière. Donc c'est vraiment pour les decks Wyrm. Euh, bon... Limite, elle était interdite à pas se limiter. Elle peut faire mal parce que les decks Wyrm... C'est vrai qu'il y en a pas énormément qui tournent des biens. Après, est-ce que c'est pas pour pouvoir le mettre dans les decks Dragon Irene Et que le deck Dragon Irene tourne un peu plus Peut-être pour ça. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Mais je pense. Après, je connais pas toutes les cartes par cœur. C'est peut-être des conneries. Euh, on a la carte magique, carte d'exécution euh, Pareil, donc qui est nouveau, qui vient de se faire limiter Donc on pioche jusqu'à avoir 3 cartes dans notre main Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte Notre adversaire ne reçoit aucun dommage Mais durant la phase de ce tour, on envoie toute notre main au cimetière Et on ne peut, pas acti on ne peut activer qu'une carte d'exécution par tour On ne peut pas invoquer spécialement durant le tour, on active cette carte Bon, bon, pourquoi pas, parce qu'il y a des fausses notre main Ça peut être dangereux, mais euh, pourquoi pas euh, Le diagramme draconique euh, donc le terrain, tous les monstres véritables, draco et roi véritable sur le terrain gagnent 300 attaques et de défense. La première fois que chaque carte véritable draco ou roi véritable invoquée par sacrifice va être détruit au combat, chaque tour il n'est pas détruit. Une fois par tour, on peut détruire une autre carte qu'on contrôle ou dans la main. Et si on le fait, on ajoute un véritable draco ou roi véritable, donc depuis le de deck à la main. Bon, C'est un terrain qui permettait de tuto, pareil, bon bah il vient de se prendre une limite, on lui a dit stop. Le champ magique de mi-destruction. Alors, le champ magique de mi-destruction. Je me suis bourré. Allez, <rire> pas du tout. C'est ce que je me dis. je me dis... Attends, attends, attends, attends. Non, la carte qui s'est faite, c'est la fosse du vide. Alors, on va regarder ensemble. fosse du vide. La fosse du vide. Si vous avez minimum 3 cartes dans votre main, piochez une carte... Euh, et si vous le faites, défaussez toute votre main durant la phase de ce tour. J'ai l'impression qu'il fait en sorte de bannir les trucs qui permettent de, de, de piocher, etc. Bref, je l'ai ajouté parce que je l'avais pas de. Je sais pas pourquoi j'ai mis le champ magique. Je me suis gouré d'une ligne. Ouais, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai préparé trop rapidement. Par contre, le pot d'Avarice qui était interdit, qui devient limité. On en parle <rire> Ça par contre ciblait 5 monstres dans votre cimetière, mais j'ai tous mis 5 dans le deck puis pioché 2 cartes. Ah, son prix va grimper là. <rire> là, il m'en faut une pour mon deck Exodia. Parce que ça, ça peut être. Mais alors. Ça peut sauver. Ça peut sauver. Et c'est utile. Et qu'il soit limité, c'est un bon choix. Moi, je dirais même la charge de cupidité. Mais bon, c'est soit la charge de cupidité, soit le pot d'Avaris. Le pot de cupidité, enfin, comme vous voulez. Donc, qui passe. Qui était interdit, qui passe limité. On a la lumière de CK aussi qui vient d'arriver. La euh, carte magique. Lumière de Seka. Si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière, piochez deux cartes et aussi le reste de ce duel après avoir activé cette carte, vous ne pouvez pas activer de carte magie piège ou effet de magie piège. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, révéler un monstre dans votre main, mélangez-le dans le deck puis piochez une carte. Alors, le reste de ce duel après avoir activé cette carte, on ne peut pas activer de carte magie piège ou effet de magie piège. Lumière de Seka exclue. Bon, il y en a de limitées. Je connais pas du tout cette carte, donc euh, redémarrage rouge ne sais pas de conneries, il bien celle-là. Qui m'a aussi étonné lorsque votre adversaire active une carte piège à une activation, si vous le faites, posez la carte face verso, puis il peut poser une autre piège. Reste tour après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Vous ne pouvez activer cette carte depuis votre main ou en payant la moitié. Vous pouvez activer cette carte donc depuis votre main en payant la moitié de vos Elle est pas si limitée et je dis tant mieux. Je la voyais pas beaucoup mais je la sentais venir, car elle allait être chiante, du coup c'est bien qu'elle qu soit pris un petit stop aussi. Euh, dans les semi-limités, euh, on a la Diva des profondeurs, qui était limitée, qui passe en semi-limité, donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type Serpent de Mer de maximum niveau 3 depuis votre deck. Bon, j'ai envie de dire pour mon deck Umi, ça peut être sympa, euh, après c'est un type Serpent de Mer, je connais pas trop d'archétypes aujourd'hui, Serpent de Mer qui soit badass. Euh, ensuite on a le Guide des Enfers. Qui donc, pareil, qui était limité, qui passe en semi-limité. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre démon de niveau 3 depuis votre main ou deck, mais il a ses effets annulés et aussi ne peut, ne peut être utilisé comme matériel synchro. Mais synchro, on peut l'utiliser pour autre chose. Donc, euh, le faire passer en, en semi-limité alors qu'il était limité, ça peut peut-être jouer sur d'autres choses. Après, c'est un monstre normal, mais ça n'empêche. Ça enfin, n'empêche, normal démon, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Euh, le contrôle mental. Alors, le contrôle mental, ça, c'est un petit peu euh, la petite euh, surprise <rire> qui va de se devenir séminimité. Cible à monstre contre par portes jusqu'à la de phase. Prenez le contrôle de la cible. Il ne peut ni attaque d'attaque, ni être sacrifié. Du coup... Euh... <rire> bon. <rire> Là, c est, c est, on va dire, c'est ma petite surprise. Celle-ci et une autre qui arrivera après. Euh, parce que je ne m'y attendais Mais alors pas du tout euh, à, à ce qu'elle qu qu soit euh, Semi limitée quoi En même temps c'est nouveau On passe au changement Les gros changements qu'il y a eu euh, Une carte qui n'est plus limitée C'est Donc il devient normal et, Enfin changement était semi limité qui n'est plus du tout limité C'est le dragon armé des ténèbres Ni invocable normalement Ni posable, normalement Uniquement invocable spécialement depuis votre main En ayant exactement 3 monstres ténèbres dans le cimetière On ne peut pas bannir on peut bannir un monstre ténèbre depuis le cimetière, cibler une carte sur le terrain et la détruire. Bon, ouais. Ça va permettre de re relancer les monstres dragons un petit peu, je pense. Euh, Dame des bugs aussi, qui était limitée et qui n'est plus du tout limitée. Euh, monstre cyber, cette carte invoquée normalement spécialement. on pouvez ajouter un monstre cyber de maximum niveau 3 depuis votre deck à votre main. Mais vous ne pouvez activer cet effet qu'une fois partout, heureusement. Euh, et là, la grosse surprise le Morphojar numéro 2. <rire> qui était interdite. Et qui n'est plus limité. Mélangez tous les monstres sur le terrain dans le deck. Puis chaque joueur dévoile les cartes du dessus de son deck. Jusqu'à dévoiler le même nombre de monstres qu'il a mélangé dans sa main. Invoquez spécialement tous les monstres en action niveau 4. Dévoiler en position de défense face verso, Et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Ça mais comment ça peut faire mal <rire> Plus limité Moi je l'aurais mise limité mais... Bon. Ok ça va. Moi, Pour moi Morphojar numéro 2 on risque de l'avoir. N'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le jongleur de dommages, mage et artiste. Pareil, qui était semi-limité, qui devient plus limité. Euh, lorsque cette carte ou un effet qui va être, qui va vous infliger des dommages, est activé. Effet rapide, vous pouvez défausser cette carte à une activation. Ou si vous le faites, détruisez la carte. Durant la, la battle phase, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte. Euh, réduisez à zéro les prochains dommages de combat que vous allez recevoir ce tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajouter un monstre, mage et artiste donc à jongleur exclu bien évidemment depuis votre deck à votre main je pense que ça va relancer un petit peu les monstres majeurs artistes enfin les, les jongleurs tout ça enfin c il me semble que c'était un type de carte qui était sorti avec les euh, avec les monstres pendules je sais plus le nom mais euh, c'était dans le même délire il me semble ensuite on a génovirus génovirus pareil qui était euh, interdite et qui se retrouve plus limité monstre aquatique au niveau 4, en plus, vous détruisez une carte depuis votre main et déclarer un type de monstre. Alors, défausser, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dis détruisez. Défausser une carte depuis votre main. Déclarer un type de monstre, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain. Du type déclaré sur le terrain. J'arrive pas à le dire, mais vous m'avez compris. En gros, on défausse une carte, on déclare un nom de monstre, on détruit tous ceux qui sont sur le terrain. C'est abusé. Ça peut être pété de ouf, aussi bien pour se sauver soi-même que, que les autres, quoi. Ça peut être ultra dangereux. Et l'avoir mis plus limité. Enfin, de passer de interdit à plus limité comme ça. C'est dingue, c'est dingue, surtout une carte qui était limitée, qui n'est plus du tout limitée, Sky Striker, assaut de l'air à Skagari. Bon, je, ce que je dois vous la présenter, on ne sait jamais, cette carte est invoquée normalement, enfin spécialement pardon, vous pouvez cibler une magie assaut de l'air dans votre cimetière, on l'ajoute à la main, cette carte gagne 100 attaques pour chaque magie dans le cimetière, on ne peut pas invoquer spécialement un ou plusieurs monstres assaut de l'air, enfin on peut invoquer spécialement un ou plusieurs monstres assaut de l'air une fois par tour. Enfin, vous pouvez. Bon, vous, vous connaissez cette carte. Je, ça va faire mal. <rire> ça va faire mal. Parce que ça, ça avait fait chier les gens qui jouaient SS qu'elle qu passe limitée un petit peu. Maintenant, elle est plus du tout limitée. Donc, c est, c est, moi, je trouve ça bien parce que SS, ça passe encore. C'est bien. Le Livre de la Lune, qui était limité et qui n'est plus euh, limité. Cible à se face recto sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso, Bon, moi, je comprenais pas pourquoi elle était limitée, mais bon. Ok. Par contre, les Chevaliers Fantômes du lancement magie en plus. Durant la même phase, cible un monstre x que vous contrôlez. Euh, avec aucun matériel, vous invoquez spécialement un monstre x qui a un rang de plus que le monstre que vous... Enfin, c'est un bordel, cette carte. Je suis content qu'elle soit plus limitée, parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était limitée. Interdite enfin, interdite, pardon. Euh, avertissement divin. Euh, Lorsqu'un monstre, lorsqu un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement en plusieurs monstres est activé, payez 2000 life points, annulez l'activation... Ou l'invocation. Et si vous le faites, détruisez-le. Elle était limitée, elle n'est plus limitée, mais est-ce qu'elle sera jouée déjà, déjà, 2000 points, c'est cher payé, je trouve. Il y a des cartes qui font mieux que ça pour moins cher, pour, pour zéro même. Et pour terminer, absorption de l'âme qui n'est plus limitée, activable en payant 1000 life points. Le monstre, les monstres qui sont bannis ainsi que les monstres dans les cimetières ne peuvent pas activer leurs effets, ce qui crée une chaîne. On paye 1000 life points, et les monstres qui sont bannis et les monstres dans le cimetière ne peuvent plus activer d'effets ça peut sauver de pas mal de situations en fonction de ce qu'on a en face de nous. J'ai envie de dire dans l'extra deck, pourquoi pas, mais.. Pff, ouais, ça va dépendre des decks. Mais. Honnêtement, vous allez me dire ce que vous en pensez à nouveau dans les commentaires. Hein. On arrive à la fin, de toute façon, de la baniste voilà, elle est sortie, le reste après rien à changer. Hein, Exodia est toujours limité à une partout, euh, pour mon plus grand malheur. Euh, mais il y a des cartes euh, qui, qui valaient mieux qu'ils sortent un petit peu de la baniste, qui n'y avait rien, plus rien à y faire, et ça s'est vu. C'est un petit peu, ils ont fait un petit ménage, j'ai l'impression. Par contre, il y a des cartes, ça va faire mal. Je suis pressé de voir les nouveaux tournois, ce que ça va donner, -ce les, les, les prochains decks méta qui vont sortir. Mais je pensais que Marinces allait se prendre une petite banlieue par-ci, par-là. Corcus allait prendre un peu plus cher. Du coup, je sais pas. Mais Thunder, déjà, ça leur fait mal. Waouh, le colosse interdit. Ça va faire mal. Sur ce, moi, bon, les amis, je vous fais d'énormes bisous. On va se mettre en plein écran quand même. Il n'y aura pas de montage. Hein. Si, on va peut-être mettre une petite musique en fond, montage vite fait. Et puis voilà, histoire de. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette banniste, c'est très important parce que j'ai peut-être dit pas mal de conneries dans la vidéo. Alors, faut pas hésiter à me reprendre, je suis pas un professionnel de Yu-Gi-Oh! Il y a tellement de cartes, je les connais pas toutes par cœur. Il y a tellement de decks qui changent pour une seule carte. Le deck change totalement de fonctionnement, de façon de marcher, de façon de fonctionner, tout ça. C'est complexe, c'est ça qui est beau dans Yu-Gi-Oh! aussi. La beauté du jeu, la beauté du sport. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de le petit pouce, vous abonner et compagnie, je le dis maintenant, je le dirai régulièrement, puisque c'est comme ça qu'il faut faire, donc voilà, on va le faire. Allez, bye